Ah voilà l'entrée Ah c'est neuf, ouais, je vous laisse calculer, hein. 820 carré Bon sur si pareil, ce qui serait intéressant de savoir c'est combien il y a de bestiaux dans les 820 km2, Hein Il y en a 820, c'est pas mal mais voyez ce que je veux dire voilà, ben à tout de suite euh, on va voir ce qu'on va voir, à tout de suite